Bon, nous allons euh, reprendre euh, le fil de cette journée euh, avec euh, une séance qui s'intitule Nouveau territoire du genre euh, et donc euh, trois personnes vont s'exprimer euh, Maria Candea, qui, qui est ici, qui va commencer qui est maîtresse de conférence HDR en sciences du langage à l'université Sorbonne-Nouvelle et euh, qui travaille sur euh, la voie au prisme de la non-binarité du genre. Alors, je, je précise donc que les interventions dureront environ 20 minutes, euh, et puis nous prendrons les questions à la fin. Euh, je pense que c'est mieux pour la discussion. Encore une fois, vous, le, vous avez eu le programme, ce sont des, des interventions euh, d'origine, de nature très diverse, mais justement, ça va, euh, j'imagine, produire euh, des des recoupements, des, des synergies euh, euh, intéressantes. Alors, je, je, je donne euh, peut-être tout de suite euh, la parole à, à Maria Candéa. Merci. Merci. Est-ce que... on entend Si je parle comme ça D'accord. Très bien. Euh, je vais vous donner, en fait, quelques, quelques... Je vais vous montrer quelques questions sur lesquelles on travaille au sujet de la voix et de la prononciation. Sachant que la phonétique est une science, une branche de, de, des sciences du langage qui euh, a été, on va dire, euh, parce que ça va être filmé, qui a été peu perméable aux problématiques du genre euh, jusqu'à il y a très très peu de temps en fait, en tout cas en France. Par contre, tous les discours, toutes les recherches qu'il y a eu sur le genre ont eu quand même comme conséquence... Euh, direct, et ça a été évoqué à la fin de la matinée, le fait que dans tous les échantillons, il y avait 50% d'hommes et 50% de femmes, mais on ne sait pas trop pourquoi. Pas toujours, on va dire. Alors l'appareil phonatoire, si, si tout le monde comprend ce que c'est, c'est donc euh, ce qui nous permet de produire du son et de communiquer de manière orale, et d'écrit dans la littérature phonétique comme dimorphe, malgré une grande variabilité. Donc il est partout question d'appareils de, phonatoires des femmes et des hommes. Et euh, il y a aussi dans la littérature de, des normes de genre, et donc, tout un discours qui va avec, qui est un discours de pathologisation de tout ce qui ne concorde pas avec un schéma binaire. Il y a des mots comme androglotia ou gynécoglothia pour désigner des, euh, de, des variantes, en fait, des, des variations donc des gens qui ont été catégorisés comme des hommes ou comme des femmes et qui présentent un appareil fondatoire qui ne correspond pas au, au schéma et aux normes qui ont été définies comme spécifique au genre en question. Alors le dimorphisme dont on, il a déjà eu des questions, des corps humains qui n'est pas si parfait, qui est loin d'être parfait, est rarement décrit en plus de façon symétrique. Le corps masculin, vous le savez, est souvent choisi comme référence, comme un corps normal, et le corps féminin est décrit par rapport à cette référence comme étant plus ceci, plus cela, etc. Il y a un article qui euh, qui parle de ces questions pour la France de Aaron Arnold qui est en ligne et que je cite ici. Et euh, en fait, le domaine sur lequel il y a eu moins de travaux, ça, ça commence pour le coup, c'est vraiment émergent. C'est vraiment essayer de faire travailler la notion de genre en lien avec la production de la parole et euh, de ne pas se focaliser sur quelque chose qui serait donné et qui serait immuable et qui serait biologique, mais euh, sur euh, notre agentivité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire du côté de la performance Comment on peut euh, utiliser notre appareil fondatoire pour euh, produire de la parole et euh, éventuellement jouer, déjouer euh, les normes de genre, etc. Donc plutôt euh, regarder les marges de manœuvre. Et les marges de manœuvre s'acquièrent dans une culture donnée. Elles s'acquièrent notamment à l'adolescence, même si on peut encore euh, les, les revoir et travailler dessus euh, volontairement à des âges plus avancés. Mais disons qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent à l'adolescence après la puberté. Et euh, Les performances peuvent s'adapter aux situations. On n'a pas toujours la même voix dans la journée selon les situations, etc. selon les langues qu'on parle. Hein, la même personne peut avoir des voix différentes selon, selon les langues qu'elle parle. Mais il y a aussi une part d'habitude et de routine qui devient un peu automatique chez, chez chaque personne. Et euh, on peut aussi... Euh Observer des enjeux de pouvoir, j'ai donné une petite piste, le fait que les performances vocales des femmes de pouvoir dans des sociétés comme les nôtres sont souvent perçues comme plus masculines, alors que les performances vocales des hommes de pouvoir sont souvent perçues comme efféminées par rapport à celles des hommes des classes populaires, donc des, des petits enjeux aussi comme ça de classe qui montrent qu'au-delà de la biologie, il se passe des choses du côté des, des habitudes, des, des conventions sociales, etc. Euh, je recite Aaron Arnold parce que c'est vraiment le premier qui a travaillé sur ces questions en France, et, et particulièrement sur le français, et qui a euh, un peu passé au crible les paramètres de la voix, les paramètres physiques, donc euh, qu'est-ce qu'on fait avec nos cordes vocales et qu'est-ce que ça fait sur la production de la voix. Il a aussi passé en revue la littérature à ce sujet, si ça vous intéresse, sa thèse est en ligne. Et donc, euh, il, euh, il parle du fait qu'il y a un certain nombre d'études sur différentes cultures euh, qui montrent la part, qui essayent de mesurer, même si ça reste un domaine, encore une fois, assez, euh, assez émergent, donc on n'a pas encore assez de données. Mais en tout cas, il y a une convergence de données qui montre que les euh, différences entre le groupe femme et le groupe homme varient selon des paramètres qu'on pourrait appeler euh, culturels, pour aller vite, et donc pour les différencier des paramètres purement biologiques. Évidemment, la voix qu'on produit est aussi conditionnée par la forme de nos, donc des facteurs génétiques, la forme de nos conduits vocaux, qui, qui est très différente selon les gens, donc il y a, il y a des différences. La taille aussi, là, tout simplement la taille de l'individu. Évidemment, les organes phonatoires sont en grande partie proportionnels avec um, la taille de l'individu. Et puis... Um, il y a aussi donc des, des facteurs qu'on qu maîtrise moins, qui ont été peu décrits. Et par exemple, des populations dont la voix était peu décrite, peu, peu focalisée, les enfants avant la puberté, on ne s'entend pas à des différences de voix pour voir un petit peu ce qui se met déjà en place ou non, les personnes trans qui parfois travaillent explicitement leur voix pour, euh, effet, enfin, dans le cadre de leur parcours de transition, des femmes ou des hommes de petite taille qui produisent une voix très grave, qui ne s'expliquent pas par la taille de leur appareil fondatoire, mais par les pratiques que ces personnes vont mettre en place pour produire euh, de, la, de la voix, etc. etc. Et euh, Aussi, pour, euh, rapidement, des questions qu'on peut se poser et qui sont, encore une fois, assez récentes, c'est euh, voir comment on utilise... Nos, nos appareils fondatoires pour produire une fréquence fondamentale différente, donc la, la fréquence de la voix, en fait, si vous voulez, la, la variation de la voix, et des fréquences de résonance qui donnent le timbre pour éventuellement rendre intelligibles les identités de genre. Là, ce que je cite ici, c'est un article particulièrement donc, focalisé sur les personnes trans et euh, sur. Euh, des tests de perception, je vais parler de la perception maintenant, c'est aussi des questions émergentes. Des tests de perception par rapport aux voix produites pour savoir si euh, les personnes sont. Quand on n'a pas la, le visuel, donc quand on n'a pas la coiffure, les vêtements, etc., l'apparence, est-ce que la voix seule indexe quelque chose, une identité qui soit plus féminine ou plus masculine et comment les personnes trans parlent de ces sujets. Et évidemment, vous pouvez vous douter, les discours sont très différents selon les gens. Il y a des gens qui vont faire un effort particulier pour avoir un passing assez bon ou très bon par rapport à leur voix et d'autres qui s'accommodent parfaitement d'une voix qui est dissonante en termes de genre par rapport à leur nouveau genre. Un autre petit exemple, c'est un petit peu un puzzle que je fais et euh, il servira peut-être de, de base de discussion, c'est euh, les connotations. Voilà, un petit peu des, des questions plus sociales, les connotations qu'on va affecter à des voix selon qu'on s'attend à ce que la personne soit une femme ou un homme. Et ça, on peut le manipuler expérimentalement. J'ai mené un travail là-dessus avec Aaron Arnold après sa thèse parce qu'il avait isolé des voix qui paraissaient ambiguës donc où les gens répondaient quand on leur demandait de deviner si c'est une femme ou un homme avec en gros 55 ans. Donc c'était vraiment proche du hasard. Et donc on a utilisé des voix ambiguës et on a fait croire aux gens que c'était une femme ou que c'était un homme avec des questions de ce type. Est-ce que vous pensez, enfin, voilà, Mathieu L est agressif, on faisait entendre une voix, les gens pensaient que c'était Mathieu L, ou bien on faisait entendre la même voix pour un autre groupe de gens en leur faisant penser que c'était Mathilde L. Et c'était le même adjectif et ils devaient répondre sur une échelle de 6 entre tout à fait d'accord ou pas, pas du tout d'accord ou tout à fait d'accord avec cette affirmation et euh, je vous donne un exemple ici. Bah de rassembler les différentes idées, de pouvoir les hiérarchiser, les analyser. Donc ça, c'est toujours l'idée de synthétiser qui a été un peu difficile. Voilà. Donc pour cet extrait, selon que les gens pensaient que c'était une femme ou un homme, ils ont répondu différemment. Quand ils pensaient que c'était un homme, ils étaient plutôt globalement pas du tout d'accord que c'est quelqu'un d'agressif, alors que quand il pensait que c'était une femme, les réponses sont beaucoup plus distribuées, il y a plus de gens qui tirent vers le, le côté agressif. Et là, c'est autre chose qui est liée aussi au genre et à des, des enjeux sociaux et des représentations communes sociales, enfin, cognition sociale. Là, on n'a pas joué avec le prénom, on a gardé le même prénom. La question était la même, est-ce que vous pensez que Vincent était est hésitant et on a simplement trafiqué la voix elle est euh, plus ou moins proche du prototype masculin je vous fais entendre les deux c'est toujours le même protocole de groupes différents donc deux groupes de personnes euh, différents et du coup je me dis c'est génial je veux faire ça et, euh, et en fait euh, non je me suis rendu compte que le design d'objet en fait la, la formation était hyper euh, technique et euh, ça me plaisait pas du tout voilà et l'autre extrait même voix, exactement le même extrait avec un filtre. Et du coup, je me dit, c'est génial, je veux faire ça. Et, euh, et en fait, non, je me suis rendu compte que le design d'objet, en fait, la, la formation était hyper technique et euh, ça me plaisait pas du tout. Voilà. Donc euh, les réponses, comme vous voyez, ne sont pas euh, distribuées de la même manière. Lorsque la voix est plus grave et plus proche du prototype masculin, les gens sont plutôt pas du tout d'accord avec l'idée que cette personne est hésitante, alors que lorsque la voix est plus loin du prototype, même si euh, euh, c'est exactement la même chose, donc, on voit que dans le premier cas, les gens entendent les hésitations, il y avait deux « e » très longs, et ces « e » très longs sont masqués par le fait que la voix est grave et que donc un, un, un dur, un vrai n'hésite pas, voilà, pour simplifier. Aujourd'hui, je travaille dans un, dans un projet de recherche, je conduis un projet de recherche qui a été financé par l'ANR, donc qui est un petit peu au début, et qui représente le pas d'après, après ces études que je viens de vous présenter. Mais là, j'ai moins de résultats parce qu'on est au tout début, et c'est pour voir comment on peut traduire en termes, de, en termes plus empiriques et en termes de modèles cognitifs toutes les réflexions et toutes les études qu'il y a actuellement sur l'émergence possible d'un paradigme non binaire, donc non binarité du genre. Là, je vous passe rapidement des choses que vous avez pu voir dans la presse. Donc, ce sont des questions dont on parle de plus en plus dans des grands médias, donc qui sont moins confidentiels. On a vu récemment, donc là, je sais pas, il y a deux, deux semaines. Euh une euh, étude qui était publiée dans l'Obs. Je ne sais pas ce que vaut cette étude, je ne sais pas quel était l'échantillon, ni quelle était la question, ni... Euh, etc., etc. Donc les pourcentages sont à prendre avec des pincettes. Ce qui m'intéresse, c'est que la presse, très grand public en parle, Donc de personnes euh, qui se déclarent non-binaires, souvent jeunes. On commence à voir donc, dans, dans l'Obs des pronoms qui étaient jusque-là assez confidentiels, comme « yel », et la notion de non-binarité, et cela euh, correspond à ce qu'on a pu observer avec des, des personnes qu'on a interviewées. On est en train d'interviewer des personnes qui euh, se revendiquent comme non-binaires aux États-Unis, au Canada et en France. Et euh, on, est, on est en train de poser des questions de recherche, à la fois des questions théoriques, à la fois des questions en, plus, euh, en lien avec euh, la société... Est-ce que on se dirige vers le, la possibilité d'envisager à une échelle plus grande l'abolition du genre on en a déjà parlé ou bien est-ce que c'est plutôt des modèles des concurrences entre différents modèles à plusieurs catégories, trois catégories, quatre catégories, une infinité de catégories Est-ce qu'on voit plutôt émerger une prolifération des catégories Ce sont deux hypothèses en concurrence et ce qui est nouveau c'est que il y a eu des études parmi les personnes trans, qui là sont plus dignes de confiance parce que c'est vraiment des études scientifiques, mais les échantillons restent encore faibles, de personnes trans qui se disent plus souvent, qui se revendiquent comme non-binaires, ce qui est relativement nouveau. Donc la question qu'on se pose, c'est, est-ce qu'on peut donner une base empirique à la non-binarité du genre en regardant les voix, en regardant les voix ambiguës, en regardant ce que font les gens qui se disent non binaires avec leur voix et qu'est-ce qui se passe du côté de la perception et quelle est l'acceptabilité de ces, de ces modèles euh, auprès des gens qui euh, n'auront rien à voir avec tout ça, en gros, hein, pour simplifier. Donc là, un, je vous montre un modèle possible euh, qui vient de la psychologie. On pourrait imaginer le genre selon deux dimensions. Donc, en fait, on cherche différentes façons de sortir de la binarité et on y va pas à pas. Pour l'instant, on n'est pas sorti de la binarité, mais on pose déjà la question. Donc, là, une façon de sortir, ça serait de garder les deux axes, mais d'avoir un espace à deux dimensions où on pourrait délimiter quatre, quatre espaces à genre féminin, masculin ou androgyne, selon qu que les personnes sont à la fois très féminines, très masculines, ou juste très féminines, pas masculines, etc. Euh, on pourrait aussi imaginer cet espace comme étant pas divisé, enfin, avec une infinité de, de catégories. Et donc, voir un petit peu euh, ce que ça fait du côté de la voix, parce que dans cette équipe, on est euh, plutôt spécialiste de la, de la parole, de la prononciation, de la phonétique ou, ou de la production de voix. Euh, qu est -ce, quel est le rôle de la voix pour, se rend, pour rendre lisible son identité de genre Est-ce que c'est une ressource ou non dans la perfor performance du genre euh, Qu'en est-il des personnes qui produisent des voix ambiguës, euh, à la fois perçues comme ambiguës par soi ou par les autres, mais qui n'ont rien à voir avec les stratégies de redéfinition ou subversion du genre ça, ça existe aussi, c'est assez courant. Et quels effets produisent en perception des combinaisons inattendues de marques phonétiques Est-ce qu'elles euh, arrivent à subvertir ou est-ce qu'elles renforcent le paradigme binaire, selon les discours qu'on qu peut recueillir donc là, j'ai fait une diapo avec quelques petits extraits du, du corpus qu'on est en train de constituer. Donc, ce sont des interviews de différentes personnes à qui on demande de lire des textes pour pouvoir comparer exactement les mêmes mots. C'est important en phonétique, mais à qui on pose aussi des questions libres pour euh, un petit peu euh, pouvoir euh, rassembler des euh, points de vue différents sur ces questions, donc sur la voix, sur comment ils s'imaginent la voix, comment... Comment ces personnes se positionnent par rapport à leur propre voix et par rapport aux normes de genre Est-ce que parfois, le fait de prendre des hormones est motivé enfin, Une des motivations importantes peut être le changement de, de voix, notamment pour des personnes qui ont été catégorisées comme femmes à la naissance. Elles peuvent prendre des hormones. Enfin, Une des raisons principales peut être le fait de vouloir changer leur voix. Et, et bien sûr, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ça serait simple et d'ailleurs même inquiétant. Donc évidemment, les discours sont très différents selon les gens. Il y en a qui, euh, qui, qui s'auto-observent et qui attendent, comme ici, quelqu'un qui attend que sa voix féminine émerge, qu'elle laisse venir spontanément. D'autres qui travaillent, qui prennent des cours de chant, etc. Il y a un petit peu de tout. Alors, une une autre façon d'essayer de sortir de la binarité du genre, c'est de passer par la perception. Là, je vous montre un, rapidement un petit protocole où on a demandé aux gens juste de catégoriser la voix qu'ils entendaient. C'est toujours des petits extraits très courts. Et ils devaient nous dire, c'est que sur l'anglais, parce que la première partie du projet était en anglais, donc on est un petit peu plus avancé sur l'anglais que sur le français, à quel point cette voix vous semble masculine ou féminine, avec une position au milieu et deux extrêmes. Donc, c'est toujours binaire. Mais ce qui n'est pas binaire, c'est qu'on a un continuum qui est posé là par le protocole. Et donc, la question, c'était si les gens prennent facilement ce continuum ou bien s'ils ont plutôt comme stratégie d'aller dans les extrêmes quand ils sont sûrs, en gros et, euh, et euh, ça donne des, des réponses de ce type-là. En haut, vous avez les voix de deux, personnes, euh, deux hommes qui se revendiquent comme hommes cisgenres et qui ont des voix assez typiques. Et en fait, en haut, vous avez des gens qui ont répondu à 100%, c'est une voix masculine, et puis des gens qui ont répondu un petit peu moins de 100%, mais ça reste du côté masculin, ça ne dépasse pas le 50%, qui était la frontière entre les voix plus perçues comme plus féminine que masculine et, et en bas, vous avez, pareil, la même chose, donc deux voix de femmes cisgenres qui ont été perçues ici comme 0% masculine et donc 100% féminine, et ici comme un tout petit peu moins féminine, mais toujours du même côté. Et en vert, vous avez les voix de quatre personnes qui se revendiquent comme non-binaires. Et on voit qu'il y en a une qui a été perçue exactement comme les deux femmes, et trois autres qui ont été perçues par une partie des gens comme étant complètement féminine, par une autre partie comme étant complètement masculine, et par euh, la plupart des gens comme étant entre les deux. Ce sont des voix dont la perception en fait, traverse le spectre, selon, ce que, selon les, les personnes qui nous ont répondu. Je vous fais écouter euh, rapidement. That's taken dollars feeling vert... Voilà. Donc, euh, et là, c'est des réponses de francophones en France, donc c'est la même chose, le même pattern. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que si on multiplie les voix et si on diversifie énormément les voix qu'on fait écouter, est-ce qu'on va obtenir le « rainbow flag » ou eh bien est-ce qu'on va avoir trois catégories avec des réponses qui vont se, se superposer du côté féminin, masculin ou au milieu Donc, ça, c'est une question de recherche et euh, est-ce que le fait qu'on a aussi facilement les gens qui prennent toute l'échelle de 0% à 100% très librement, est-ce que ça peut permettre de sortir de la binarité du genre en termes de, de représentation Et euh, je m'approche de la fin. Dernier modèle pour euh, essayer aussi de trouver euh, à la fois l'acceptabilité de la non-binarité du genre à partir de la voix et à la fois des protocoles, parce qu'il faut aussi trouver des façons concrètes pour... Euh, pour montrer ces phénomènes et que les gens absolument non avertis et qui n'ont pas suivi nos cours sur le genre, etc., puissent répondre de façon intéressante, on a imaginé déjà de donner toute l'échelle en, en séparant les deux, donc de, de demander aux gens de répondre de façon indépendante, de catégoriser la voix indépendamment sur une échelle masculine et sur une échelle féminine. Donc, en gros, la question, c'était est-ce euh, que cette voix, selon vous, c'était sur 7, hein, sur cette position. Donc, cette voix, selon vous, est très masculine. Euh, non, pardon, c'était là. Très masculine, c'était 7. Et 1, c'était pas du tout masculine. Et ensuite, pour la même voix, est-ce que, selon vous, cette voix est très féminine ou pas du tout féminine Donc, en séparant bien les deux échelles, ce qui permettait d'avoir des réponses, qui, ce qui est impossible avec une, un seul continuum. Donc, d'avoir potentiellement des réponses où les gens trouvent une voix simultanément comme plutôt féminine ou plutôt masculine simultanément, ou ni féminine ni masculine simultanément, ou bien euh, les deux, enfin bref, donc c'était pour, pour distinguer. Et, euh, et par exemple, là, vous avez euh, les, les réponses, il y a juste, c'est une étude pilote, hein, c'est faut, faut, très prudent là-dessus, donc il y a juste 16 réponses pour l'instant, mais on voit un petit peu que le protocole pourrait marcher. Donc une femme avec une voix très grave. Euh, donc non, j'ai plutôt, plutôt été en... Voilà. Donc là, vous avez des gens qui, personne n’a répondu que la voix est très masculine, mais quand même plutôt masculine 5 ou 6 sur une échelle de 7. Et puis sur l’échelle féminine, 1 ou 2 sont majoritairement donnés comme réponse donc pas féminine, mais quand même tout petit peu. Mais clairement on voit que quand on cherche du côté du, du trait du beaucoup, la 5, 6, 7, c’est plutôt du côté masculin. Et, et pas du tout féminin, et là vous avez une voix euh, différente, la voix d'un ado, d'un garçon. Ils doivent aussi compléter euh, leur paiement grâce aux petits travaux qu'ils effectuent euh, le week-end par exemple. Voilà, donc toujours quelques secondes, c'est le protocole en phonétique. Plus on rajoute du temps, plus les gens répondent sur ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils reconstruisent <rire> plein de choses. Donc on essaye de, de trouver des segments qui ne contiennent pas des adjectifs qui s'accordent, etc., etc., etc. Vous pouvez vous douter. Et là, on a un pattern très différent. Donc voilà, les gens en gros se, se dispersent, répondent plus ou moins féminine, plus ou moins masculine. C'est une voix qui est un petit peu, un petit peu entre les deux, ni très féminine, ni très masculine, avec quand même un tout petit peu plus de masculin du côté du, du plus, un petit peu moins de féminin, mais voilà, avec avec des réponses. Donc on pourrait avoir des espèces de de modélisation comme ça perceptive des voix qui nous permettrait de sortir de l'analyse acoustique parce qu'on n'a pas de corrélation très claire, on ne sait pas exactement quels sont les paramètres qui vont influencer la perception des gens. On est en train de travailler dessus, mais il y a énormément d'hypothèses qui se contredisent et surtout la plupart des études qu'on a à notre disposition c sont des études ultra binaires qui ont utilisé des voix et des personnes ultra typiques. Tous les logiciels en phonétique sont ultra binaires, c'est-à-dire qu'avant même de lancer une analyse acoustique, vous devez choisir si c'est une voix d'homme ou une voix de femme. Donc euh, voilà, est, on, est, on est plus qu'au début, début de ce domaine d'envisager de, enfin la voix humaine comme un continuum, ou comme une grande, grande variété et non pas juste comme euh, deux groupes, euh, des voix d'hommes et des voix de femmes. Et donc les objectifs qu'on vise, c'est... Euh, de, de comparer la pertinence ou l'efficacité de différents modèles cognitifs et de s'inscrire aussi dans les débats sociaux et politiques plus, plus larges sur le langage. On en a beaucoup parlé ces temps-ci. Est-ce qu'on pourrait plutôt euh, contribuer à la construction d'un langage dégenré plutôt qu'un langage inclusif Donc, euh, chercher de contribuer au débat plutôt dans ce sens-là ou non, etc. etc. Et donc, c'est un projet qui commence. Et... Euh, et euh, j'espère vous présenter des résultats d'ici peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup euh, Maria pour cette intervention passionnante et d'avoir tenu les temps. Maintenant, je vais donner la parole à Diane Roman, qui est professeure de, de, de droit à l'Université de Tours et qui est co-directrice du programme Régine, qui est un programme très important, qui travaille sur la question du droit dans son rapport aux normes de genre. Donc, à vous, Diane. Merci beaucoup. Euh, qui travaille, qui travaille, malheureusement, je devrais dire qui, qui travaillait Puisque la, la grande différence entre le programme que Marie vient de, de présenter et celui dont je vais vous parler, le programme Régine, c'est que le nôtre est, est en grande partie terminé, ou tout au moins il est terminé dans sa dimension, dans sa dimension collective et il se poursuit à travers des, des publications individuelles que les, les chercheuses et les chercheurs du programme Régine continuent à, à développer. Alors. Donc Régine, c'est un programme financé notamment par l'Agence nationale de la recherche, mais aussi par l'Institut universitaire de France à travers la, la délégation dont, dont j'ai bénéficié, et puis la mission recherche droit et justice. Et c'est un acronyme dont vous vous imaginez qu'il a été le fruit de nombreux brainstormings. Puisque il renvoie à recherche et études sur le genre et les inégalités dans, dans les normes en, en Europe, et Régine avait la particularité d'être un programme de recherche qui portait exclusivement sur euh, le domaine de scientifique du, du droit, c'était un programme qui, avait, donc, qui regroupait des, des chercheuses et des chercheurs en droit et qui avait pour objet d'étudier les rapports entre droit et genre. Alors pourquoi cet aspect monodisciplinaire alors que vraiment nous étions nombreux et nombreux à célébrer l'interdisciplinarité au sein de, de Régine Eh bien c'est parce que nous, nous étions partis d'un constat qui était celui du profond décalage qui existait dans la recherche juridique et dans l'enseignement du droit entre la, la France et, et l'étranger. À l'étranger, et là, je, vous n'avez que des exemples à l'écran qui sont tirés de, de l'Amérique du Nord, à l'étranger, les, de, de, les études juridiques sur le genre ont pignon sur rue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une law school qui n'est pas dans son programme d'enseignement dans son curriculum euh, des euh, cours consacrés à la question de « gender and law » ou euh, « women's rights euh, ». Vous n'avez pas non plus une seule grande université ou une seule en tout cas faculté de droit qui n'ait pas son, sa revue consacrée à, euh, aux rapports qu'entretiennent le, le droit et le genre. Donc les, les études de genre ont vraiment pignon sur rue dans l'enseignement et, et la recherche en droit aux États-Unis, au Canada, euh, également dans euh, beaucoup d'autres pays européens, euh, je pense notamment au Royaume-Uni, en Espagne, aux Pays-Bas et euh, pour euh, partie maintenant en, en Allemagne. En France, à côté de ça, c'était quasiment le, le désert. C'est-à-dire qu'il y avait eu évidemment des juristes qui s'étaient intéressés à la question notamment de l'égalité salariale ou à la question du droit de la famille. Mais euh, dans le paysage juridique académique français, euh, ces voix étaient vraiment extrêmement dispersées. Et la plupart du temps, lorsque on, on prétendait construire une recherche sur la question des droits des femmes où euh, sur l'analyse féministe, c'était toujours l'argument militant et non, donc non scientifique qui était renvoyé au visage de celles et ceux qui prétendaient s'y intéresser. Et donc c'est dans, dans ce contexte qu'au début, euh, début des, des années 2010, avec euh, Stéphanie Hennette-Vaucher et Marc Pichard, qui sont tous les deux professeurs de droit à Nanterre, nous avons lancé ce programme de recherche, qui donc, comme je vous le disais, avait la particularité d'être un programme assez important, puisqu'il regroupait une quarantaine de, de chercheuses et de chercheurs, principalement statutaires, professeurs, maîtres de conférences, et un certain nombre également de, de doctorantes, au sein de l'Université de Nanterre et également au sein de, de l'Université de, de Lille. Et notre but était très clairement de développer les études de genre en, en droit français. Alors, c'est ce que nous avons essayé de faire dans un certain nombre de, de travaux. Alors, je vous ai mis à, à l'écran les, les travaux collectifs que nous, avons, euh, que nous avons conduits, indépendamment de toutes les publications individuelles des, des membres de, de Régine. Euh, donc, un certain nombre d'ouvrages qui portent sur le lien entre droit et genre, soit de façon générale, c'est notamment le premier, ce que le genre fait au droit, qui a été publié en, en, en 2013, c'est également l'objet du second dont peut-être vous avez entendu parler, qui s'intitule « La loi et le genre, études critique de droit français », qui a été publié aux éditions du CNRS et qui vise à, à procéder à une analyse systématique de l'ensemble des pans du droit français à l'aune d'une lecture genrée. Et donc, nous avons travaillé aussi bien sur le droit de la famille, le droit pénal, le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit fiscal, le droit des finances publiques, pour voir dans quelle mesure euh, cette approche systématique pouvait nous apprendre euh, sur la construction juridique du, du genre. À côté de ça, il y a eu des travaux plus, plus spécifiques, notamment le premier ouvrage consacré à la Convention pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, premier ouvrage en langue française, également un, un, des travaux sur les, les violences conjugales. Un peu à la marge... Mais euh, très important à mes yeux, euh, une chronique qui paraît chaque année depuis 2012 au recueil Dalloz, qui est le recueil Dalloz, qui est la grande revue juridique généraliste en France. Et cette chronique annuelle porte s'intitule Droit et genre, et donc on fait une, une analyse de l'actualité de l'année passée euh, sur les questions de genre et, et de droit des femmes. Et puis, tout à fait singulier dans le paysage éditorial. Euh, académique français, un ouvrage intitulé Genre et droit ressources pédagogiques, qui est finalement un manuel à destination à la fois de nos collègues universitaires, mais aussi des étudiantes et des étudiants en droit qui s'intéresseraient à ces questions et qui trouveraient là le support en fait, pédagogique pour conduire avec les, leurs étudiants notamment une réflexion sur les questions qui, qui nous intéressent ici. Donc voilà, vous voyez qu'en quelques années, on a vraiment essayé de défricher un terrain qui était relativement vierge à cette date. Et le but principal, en fait, l'objet de notre recherche qu'on s'est forcé de mener, était de répondre à deux objectifs, deux questions. La première question, c'est celle de la neutralité des énoncés juridiques. Est-ce que le droit est neutre lorsqu'il proclame que, toute personne, tout individu a droit, peut, etc., euh, bénéficier d'une prestation, avoir accès à tel dispositif. Donc cette neutralité des énoncés juridiques, dont vous savez qu'elle est souvent formulée en langue française par le masculin, puisque le masculin est l'universel, nous dit-on, dans la langue française, cette neutralité de la règle juridique existe-t-elle ou derrière des énoncés neutres N'y a-t-il pas des présupposés, des biais de genre qui visent à différencier entre les individus selon, selon leur sexe La deuxième interrogation, la, enfin deuxième objectif de notre recherche était de, de se pencher sur les effets du droit. Quel est le rôle du droit dans les, la construction des rapports sociaux de, de sexe, quel est le rôle du droit dans la consolidation du genre Est-ce que le droit est un outil de lutte, par exemple, contre les inégalités entre les femmes et les hommes Ou au contraire, est-ce que c'est un vecteur de consolidation voire de légitimation de ces, de ces inégalités. Donc voilà les, les deux questions principales qui ont été les nôtres, deux questions que, que je vais reprendre là pour vous donner quelques exemples de, de nos travaux, mais deux questions que nous nous sommes toujours posées dans, un, un souci de, dans le souci d'avoir une démarche la plus scientifique et la plus rigoureuse possible qui s'appuie sur les outils de l'analyse juridique. et C'était véritablement un, un, un, un leitmotiv constant chez nous, parce que parce que nous savions aussi que notre nos travaux allaient être scrutés allait être scrutés par des collègues juristes qui n'étaient pas forcément très favorables aux travaux que nous menions, puisque, je vous rappelle, nous étions supposés être des militantes féministes, et que de ce fait, nous, nous aurions une tendance à nous écarter de, des piliers de, de, de la recherche juridique. Donc notre objectif était véritablement d'intégrer dans notre analyse, dans notre analyse tous les outils, les ressources et euh, les, les exigences de, de la recherche juridique. Donc, pour répondre à ces deux questions. Première question, est-ce que le droit est, est, est neutre et est-ce que euh, lorsque le droit utilise un, un, un, une formulation neutre, il vise à l'universalité Est-ce qu'il euh, aboutit finalement à reconnaître effectivement des droits garantis à, à toutes et tous Cette neutralité des, des concepts juridiques... Pour vous donner un exemple des, des, des travaux qu'on a pu conduire et, et des, des discussions que l'on peut avoir, je vous propose de vous la montrer sous, à travers deux, deux exemples, deux, deux aspects. Le premier, c'est celui selon lequel l'universel est le masculin et selon lequel, finalement... Peu importe la formulation du langage du droit, peu importe les termes employés, dès lors qu'il y a une, un, une formulation qui est neutre, elle est effectivement universelle et elle bénéficie à toute personne, quel que soit son sexe. Vous reconnaîtrez là le discours qu'on peut tenir par rapport notamment à la formulation des droits de l'homme. Vous le savez, très souvent, cette formulation est critiquée et très souvent, un certain nombre d'auteurs relèvent que le masculin a une curieuse définition. Au lieu de parler de droits fondamentaux, au lieu de parler de droits humains, il emploie une expression historique, droit de l'homme, qui contraste, par exemple, avec l'anglais de human rights, qui serait plus inclusif. Alors, à cet argument, à cette critique, qui, peut être, qui est souvent d'ailleurs une critique militante portée par des, des ONG euh, euh, œuvrant en faveur de la, défense, de la reconnaissance et de la défense des, des droits des femmes, eh bien, cette critique, souvent les juristes ont tendance à opposer une réaction conservatrice, tendant à dire « non mais droit de l'homme c'est universel, l'homme c'est l'espèce humaine, l'homme c'est l'ensemble de l'humanité, la formule « droit de l'homme » est neutre, elle est universelle, elle vise aussi bien les, les femmes que les hommes ». Cette affirmation, elle peut faire l'objet d'une mise en contexte historique qui conduit à douter de sa pertinence. Pourquoi une mise en contexte historique qui conduit à douter de sa pertinence Eh bien parce que lorsqu'en 1789, le 26 août 1789, les droits de l'homme ont été proclamés, eh bien ces droits de l'homme étaient bien conçus comme devant bénéficier exclusivement à la partie masculine de l'humanité. Rappelons-nous notamment que les droits de l'homme et du citoyen n'étaient reconnus, n'ouvraient le bénéfice de la citoyenneté qu'aux seuls individus de sexe masculin, les femmes étant longtemps, euh, ayant été longtemps euh, écartées des, des suffrages. Et ça a produit un certain nombre de conséquences, notamment dans la façon dont l'histoire du droit est racontée, alors peut-être pas aux enfants, mais en tout cas aux étudiants en première année. Aux étudiants en première année, on leur dit souvent 1789, le suffrage et sans ITER, le suffrage deviendra universel. À quelle date Eh bien, c'est en 1848. Et dans les manuels, vous trouvez cela régulièrement présenté, alors deux parmi d'autres. Hein. Ré... Je prends le dernier, favoreux, 2009. Le rétablissement de la République et du suffrage universel, en 1848. Les textes de... des 5 et 8 mars 1848 permettent à tout Français, âgé de 21 ans au moins, de voter dès lors que certaines conditions sont remplies. Donc vous voyez que dans cette construction, dans ce récit de l'histoire du droit et de, de la citoyenneté, euh, le suffrage est considéré comme universel, c'est-à-dire comme parfait, comme bénéficiant à tous, dès lors qu'il ne bénéficie, si, qu'aux individus, de individus de sexe masculin, les femmes sont littéralement euh, invisibilisées et exclues de cette histoire. Les manuels ne disent pas que le suffrage ne deviendra universel qu'en 1944, avec la, la reconnaissance du droit de vote des, des femmes. Donc ces droits de l'homme qui seraient neutres et donc universels, ils se sont parfaitement accommodés d'une exclusion en creux et d'une exclusion d'autant plus forte qu'elle était invisibilisée. Geneviève Presse a notamment beaucoup travaillé sur ces, ces concepts de démocratie exclusive qui excluent un certain nombre d'individus, à commencer par les femmes, du fonctionnement des, des institutions démocratiques. Et puis, par ailleurs, ces droits de l'homme se sont aussi pendant très longtemps accommodés, euh, non seulement de l'exclusion de des femmes de l'espace public, mais aussi de leur relégation dans la sphère privée, dans la sphère domestique. On se rappelle que euh, sous l'empire du, du code Napoléon, qui a été progressivement abrogé tout au long des différentes réformes de la deuxième moitié du XXe siècle, eh bien, dans le code Napoléon, euh, mari et femme avaient des droits et des devoirs différents au sein du mariage, et pour l'essentiel, le mari devait protection à sa femme, la femme, elle, devait obéissance à son mari. Tout ceci étant justifié par un ordre naturel des choses, Regardez ce qu'un éminent juriste, hein, vraiment très reconnu euh, dans la communauté scientifique, un éminent juriste, Henri Mazot, pouvait écrire en 1951, La femme est l'associée de l'homme. Dans cette association indissoluble, chacun a ses attributions propres fixées par la nature elle-même. La puissance n'appartient pas à l'homme, mais à Dieu, qui en confère seulement l'exercice. C'est dire dans quel esprit celui dont Dieu a fait son délégué, c'est-à-dire le mari, doit agir. Celui-là c'est le mari, parce que la nature l'a rendu plus apte à assumer les responsabilités et à remplir les lourdes charges qu'exige la direction de la famille. Donc, vous voyez, combiner cette association à la fois... Enfin, cette, cette, cette association à la fois de la loi divine et de la loi naturelle qui se renforce, qui se cumule pour justifier une infériorité euh, de la femme mariée par rapport à son mari. Donc, cet universel euh, neutre... Vous voyez qu'il peut faire l'objet de, de déconstruction, en tout cas d'une lecture, qui conduit à souligner le fait que l'universel, très souvent, est paradoxalement exclu. Et euh, cette, ces constructions de droits universels peuvent très bien fonctionner tout en excluant certaines catégories, à commencer par les femmes, euh, à commencer par les femmes de, de leurs bénéfices. Alors, vous allez me dire, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire ancienne. Euh, désormais, on l'a rappelé ce matin, au sein du couple... Les conjoints sont égaux, ils sont d'autant plus égaux qu'ils peuvent être de, de même sexe, et euh, les discriminations établies par la loi sont désormais progressivement abrogées. Sauf que cette neutralité du droit, qui masque un certain nombre de biais de genre, on la retrouve dans d'autres domaines. Là encore, ce matin, on a parlé euh, de la façon dont, par exemple, la Cour de cassation, en, en 2017, a souligné qu'il n'était pas possible en l'état actuel du droit, de reconnaître un troisième sexe, un sexe neutre à l'état civil. Pourquoi, nous dit la Cour de cassation D'abord parce que ça relève des compétences du législateur, hein, il n'y a que le, le législateur qui pourrait le faire, mais surtout parce que cette distinction entre femmes et hommes pour la Cour de cassation, c'est-à-dire la plus haute juridiction française de l'ordre judiciaire, pour la Cour de cassation, cette distinction entre femmes et hommes, elle est constitutive de l'organisation sociale et juridique. Donc vous voyez que la distinction entre femmes et hommes constitue le fondement de la société et constitue un pilier du droit sur lequel les juges n'entendent pas revenir. Et on le retrouve très souvent dans d'autres domaines. Bon, je pour des raisons de temps, je vais, je vais passer rapidement, mais par exemple une norme neutre comme l'article 60 du Code civil. Formellement, vous voyez qu'elle est très neutre. Elle ne différencie pas entre les femmes et les hommes. Elle dit que toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut changer de prénom. Toute personne, c'est donc tout individu, quel que soit son sexe, masculin ou, ou féminin. Comment cette norme est-elle appliquée Eh bien, Elle est appliquée selon un certain nombre de présupposés qui charrient, des représentations de genre et les juges par exemple vont considérer que eh bien une personne de sexe masculin a un intérêt légitime à changer de prénom si par exemple son prénom se termine par un a parce que Andrea en français ça fait féminin et donc un individu de sexe masculin a un intérêt légitime à changer son prénom si la même requête était présentée par une femme disons que Andrea est un prénom neutre et qu'elle ne se retrouve pas dans cette neutralité, il est vraisemblable que les juges lui refuseraient ce changement de prénom en considérant qu'elle n'a pas d'intérêt légitime. Donc vous voyez qu'une norme neutre, dans son énoncé, elle peut, cacher un certain nombre de, elle peut entraîner un certain nombre d'applications où le genre joue un rôle très important. Très brièvement, euh, deuxième question que nous nous sommes posées, est -ce que, euh, le, quel est le rôle du, du droit dans euh, ces, euh, cette construction des rapports sociaux de, de sexe Quel est le rôle du droit par rapport au, au, à la distinction euh, sociale, culturelle entre les femmes et les hommes Est-ce que le droit est un outil d'émancipation ou s'agit-il d'un outil de, de consolidation du genre eh bien, sans surprise, les deux à la fois, le, le droit à une certaine ambivalence. Très certainement, certains des dispositifs peuvent jouer un rôle de, de vecteur des, de légitimation ou d'aggravation des inégalités entre les, les femmes et les hommes. Euh, juste un exemple, le, le, le deuxième. Je reviendrai si vous avez des questions sur le premier. Le deuxième exemple, nous avons dans, dans le Code de l'action sociale et des familles des dispositions relatives aux parents isolés, parents isolés dont les ressources sont inférieures à un certain montant et qui peuvent bénéficier de ce qui s'appelait autrefois l'allocation parents isolés, qui est désormais le RSA, Revenu de solidarité active, majoré. Alors, donc... Un parent célibataire peut bénéficier de cette, de ce RSA majoré sous condition de ressources, c'est-à-dire s'il n'a pas de revenus, et évidemment sous condition de d'isolement, c'est-à-dire à condition qu'il soit célibataire. Et il peut y avoir un contrôle, il y a un contrôle des caisses d'allocation familiale qui vérifie la condition d'isolement. Là encore, c'est une norme a priori neutre, c'est une norme qui bénéficie à tout parent, enfin qui s'impose à tout parent célibataire bénéficiant du RSA majoré. Sauf que qui sont les parents célibataires bénéficiant du RSA majoré À 98%, ce sont des femmes. Ce sont des femmes célibataires mères mère isolées qui bénéficient de cette prestation. Et donc, que voit-on concrètement à travers la mise en œuvre de cette norme, qu'il y a tout un contrôle de la vie privée des mères célibataires Contrôle est effectué par les agents des caisses d'allocation familiales qui appliquent la loi et qui vont vérifier que la condition d'isolement est bien remplie. Ce contrôle pouvant être par ailleurs extrêmement intrusif, pouvant s'opérer par des visites domiciliaires, par des contrôles de la sexualité de, de la mère bénéficiaire. Et donc il y a un dispositif, vous le voyez, qui contribue à accroître encore une différenciation entre les femmes et les hommes, ici, dans, dans la catégorie des, des, des mères de famille. Alors, le droit, et d'autres exemples pourraient être donnés, hein, le droit est très certainement encore un vecteur des inégalités entre les femmes et les hommes, même si c'est moins dit, même si c'est moins mis en avant, parce qu'on a tendance à souligner le rôle du droit dans euh, l'émancipation des, des femmes et dans la conquête de, de l'égalité entre les, les femmes et les hommes. Et ce n'est pas faux de souligner ça. Le droit peut très certainement être un outil de lutte contre les inégalités, d'abord parce qu'on a beaucoup de dispositions, de jurisprudence, qui soulignent notamment l'importance du rôle du droit pour lutter contre les stéréotypes sociaux, culturels, qui différencient entre les femmes et les hommes, qui assignent aux femmes et aux hommes des fonctions sociales différenciées, des qualités différenciées. Il y a notamment une convention internationale, la CEDEF, curieusement plus connue sous son acronyme SIDO, la CEDEF de 1979, qui souligne l'obligation des États de lutter contre les stéréotypes de genre. Et puis, il y a eu beaucoup de jurisprudence à propos, par exemple, de, de prestations sociales qui étaient réservées aux, aux mères et pour lesquelles les juges, et notamment les juges européens, ont considéré qu'il fallait également qu'elles soient ouvertes aux pères car il n'était pas possible de faire des distinctions dans l'éducation des, des, des enfants entre les parents, euh, donc il n'est pas possible de distinguer entre les parents. On sait aussi le rôle que le droit a joué dans euh, la marche vers la parité en matière politique, et pas seulement en matière politique, cette idée que, euh, désormais, euh, toutes les sphères de la vie euh, politique, économique, sociale doivent être composées à parité de femmes et d'hommes, tout ceci est le fruit de dispositions, et notamment de dispositions constitutionnelles, de dispositions législatives, qui progressivement favorisent l'accès des femmes à des responsabilités professionnelles, sociales, politiques dont elles étaient exclues jusqu'ici. Et puis on sait aussi que le rôle, du droit, le rôle du droit en matière de lutte contre les discriminations, désormais le droit de la non-discrimination est très développé et permet de sanctionner un certain nombre de dispositifs. Plus seulement la simple et bête discrimination reçue à l'embauche d'une candidate à un poste qui est enceinte, ça, c'est évident et ça existe depuis un certain nombre d'années. Mais désormais, le droit de la non-discrimination, c'est sophistiqué. Il permet également de lutter pas seulement contre les discriminations fondées sur le sexe, mais aussi les discriminations fondées sur le genre. Il y a un arrêt très important de la Cour de cassation de 2012 où la Cour condamne la discrimination dont avait été victime un serveur dans un restaurant. Ce serveur avait été licencié. Et pourquoi avait-il été licencié Parce qu'il portait une boucle d'oreille. Et l'employeur, pour l'employeur, le restaurant, le fait qu'un homme porte une boucle d'oreille était considéré comme insupportable pour un homme, évidemment. Et la Cour de cassation a considéré que la discrimination ici était une discrimination qui combinait une discrimination sur le sexe, puisque c'est en tant qu'homme qu'il avait été discriminé, et une discrimination fondée sur l'apparence, puisque c'est en raison de ses ornements euh, qu'il avait été discriminé. Or, si vous combinez sexe et apparence, vous voyez implicitement se dégager une, un nouveau critère de discrimination, une discrimination fondée sur le genre. Ici, ce que l'employeur avait reproché à son salarié, c'est de ne pas être suffisamment masculin, de ne pas se respecter tous les codes de la masculinité, parce qu'un vrai mec, ça ne met pas une boucle, une boucle d'oreille. On a également des développements très intéressants en matière de discrimination indirecte, où euh, euh, désormais les juges peuvent sanctionner des discriminations qui ne sont pas fondés, enfin, qui n'ont pas pour... Motifs de discriminer mais qui ont pour effet de discriminer et donc ce sont des discriminations beaucoup plus structurantes beaucoup plus euh, diffuses que le droit de la non-discrimination permet désormais de sanctionner donc très certainement le droit est un, un outil euh, en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes mais d'où l'importance des, des recherches juridiques sur le sujet, celles qu'on a pu mener et puis celles qui sont encore à mener car elles sont nombreuses je vous remercie Merci beaucoup. Là, je donne la parole à notre dernière intervenante, Vanessa Nurok, qui est maîtresse de conférence en théorie politique et éthique à l'Université Paris 8, Et elle vient de rejoindre le laboratoire d'études de genre et de sexualité que j'ai l'honneur de diriger, donc je suis très contente. Elle travaille sur une intersection encore peu explorée, genre et intelligence artificielle toi Vanessa. Merci Anne. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'intervenir ici aujourd'hui. Alors comme je sais qu'on est filmé, ce que je vous présente, je précise que ce que je vous présente aujourd'hui est un travail en cours. Donc dans deux ans, peut-être que je présenterai autre chose. Et notamment, euh, il y a certains points sur lesquels je bute encore, avec lesquels je me bats encore. Donc je suis vraiment preneuse euh, de toute critique, remarque qui permettrait euh, d'aller plus loin. Donc mon intervention s'intitule Perspective éthique sur le genre dans l'intelligence artificielle. Et je suppose qu'elle va ouvrir sur la session de fin d'après-midi, si j'ai bien compris le programme. Alors, mon hypothèse, hein, c'est que le genre constitue un angle de réflexion, et j'insiste ici sur le terme de réflexion, tout à fait essentiel pour penser l'intelligence artificielle, euh, selon deux aspects. Un premier aspect qui sera en quelque sorte, si vous voulez, l'envers de la médaille. On ne peut pas s'éloigner ici. Euh, un envers euh, en quelque sorte en négatif, c'est-à-dire que l'IA tendrait le reflet de nos biais et de nos discriminations. Et puis, euh, seconde phase de la médaille, l'avers ou le côté positif, euh, et je voudrais proposer l'idée qu'une épistémologie féministe euh, qui serait notamment inspirée de l'éthique et de la politique du CAIR sur laquelle je, je travaille permettrait de réfléchir euh, de nouvelles voies ou de nouvelles voies. Et là, je rebondis un petit peu ce qui a été dit au, au début de la session, justement sur la difficulté d'avoir une voix qui serait inscrite dans un continuum. C'est une des choses sur lesquelles je bute. Euh, on en on dira tout à l'heure. Alors moi, je vais travailler avec mes outils puisque je suis philosophe, comme l'a dit Anne, je suis spécialisée en, en philosophie morale euh, et puis aussi en philosophie politique, avec une formation euh, aussi en, en sciences cognitives. Hein, et euh, de manière assez ironique, ce que je vais vous présenter aujourd'hui rebondit un peu euh, sur ce que j'avais fait pendant ma thèse, que j'ai soutenue il y a plus de dix ans. Donc il y a à la fois un, un changement de perspective et puis euh, un, un continuum ici encore. Alors je voudrais soutenir deux thèses. Le, la première thèse... Hein, euh, c'est euh, en quelque sorte une mise en garde. Je voudrais souligner le risque de ce que j'appelle une artificialisation euh, des rapports de domination et même d'une artificialisation de l'éthique à travers l'intelligence artificielle. J'expliquerai évidemment euh, ce que j'entends par là. Euh, et ma deuxième thèse, c'est une thèse... Euh, en quelque sorte euh, vigilante. Je voudrais souligner la nécessité euh, d'une voie différente euh, qui serait euh, permise peut-être par l'épistémologie féministe hein, appuyée sur l'éthique et la politique du CAIR pour essayer d'ouvrir de, de, le répertoire, d'élargir les perspectives qui sont aujourd'hui euh, empruntées par l'intelligence artificielle. Alors je vais commencer par le, le côté négatif, l'envers de la médaille, euh, et parler très rapidement, parce que je suppose qu'on y reviendra dans la seconde partie de l'après-midi, euh, des biais et de discriminations. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez connu. Euh, on, on sait que euh, ce à quoi on a euh, assisté jusqu'à présent... C'est une histoire genrée, voire sexualisée de l'intelligence artificielle, alors même que euh, l'intelligence artificielle n'est pas, comme le souligne Alison Adams, dont vous voyez la, des, des, de, la couverture de l'un des livres, Artificial Knowing, il euh, ne s'agit pas, dit-elle, d'un point de vue de nulle part, elle cite ici le, le philosophe Thomas Nigel, euh, l'histoire de l'intelligence artificielle n'est pas purement objective. Hein. Euh, et le sujet qui a été constitué comme sujet historique de l'intelligence artificielle, euh, c'est un homme blanc, alors peut-être asiatique, parce que ça c'est vu selon la perspective américaine, je me demande quelle serait la perspective chinoise euh, assez jeune, entre 25 35-40 ans, euh, et de classe moyenne. Et ce que montrent euh, pas mal de, de chercheurs et de chercheuses, c'est que l'histoire de l'intelligence artificielle a été en quelque sorte neutralisée au sens où les femmes ont été effacées et elles ont été effacées très concrètement. Ça, c'est l'histoire du projet ENIAC, qui était un des superordinateurs Turing. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et dans un livre qui est qui est assez populaire, euh, qui s'appelle Broadband, par exemple, mais c'est un des récits parmi d'autres, hein. euh, l'une des, des personnes qui avait pris part à ce projet Eniac, explique comment euh, on n'appelait pas les femmes lorsqu'il s'agissait de prendre des photos de groupe. Euh, et donc, elle, euh, elle dit notamment, ça c'est uh, Betty Snyder, « I wasn't included on any of the pictures of the entire th stupid thing ». Euh, et alors, au début, elle dit évidemment j'étais je n'étais pas photogénique. Mais en fait, ce qui se passe, c'est quand il y avait des célébrations officielles euh, ou des photos de groupe, eh ben, ça donnait ce que vous voyez à gauche, euh, alors que euh, quand on, on les gens travaillaient, c'était des équipes mixtes. Donc, moi, avant, quand il y avait des colloques pour la petite histoire, je n'allais jamais dans la photo de groupe, mais maintenant, j'ai compris. Euh, je je m'y mets toujours et je vous invite à y aller aussi, si vous avez le même réflexe que moi, en vous disant que vous n'êtes pas photogénique. Alors, évidemment, il euh, y a eu depuis un, un travail, hein, pour réécrire une histoire genrée ou sexualisée, je ne sais pas trop comment faudrait dire ici, de l'intelligence artificielle qui intégrerait les femmes euh, mais il me semble que, et ça j'y viendrai dans le, le de, deuxième temps, on ne peut pas s'arrêter là, euh, et qu'il faudrait euh, évidemment le faire pour mieux éventuellement désexualiser l'IA et faire une intelligence artificielle féministe plutôt que seulement féminine, j'expliquerai pourquoi hein. je dis ça tout à l'heure là vous avez l'exemple d'un livre que, que je vous invite à lire si vous ne le connaissez pas, qui est très très facile à lire, qui est écrit par une journaliste et qui raconte justement une histoire des femmes dans internet et notamment dans, dans l'intelligence artificielle alors ce qui est amusant c'est qu'il semblerait que dans les début de l'intelligence artificielle et d'Internet, artificiel il y avait beaucoup plus de femmes qu'aujourd'hui, parce que c'était moins valorisé qu'aujourd'hui, aussi probablement. Et donc, ce sont ces récits qui, maintenant, euh, refont surface, mais depuis plus à mal d'années, hein, puisque, par exemple, le livre dont je parlais avant, hein, le, le livre d'Alison Adams, c'est en fait assez ancien. Alors, le résultat de, de, sa, de cette histoire... Euh, déféminiser euh, de l'intelligence artificielle et de ce modèle prégnant euh, viril, voire viriliste. Euh, ce sont des discriminations qu'on commence à assez bien connaître aujourd'hui, dont il y a de nombreux exemples. Par exemple, la reconnaissance faciale et vocale. Alors C'est assez drôle, on a toutes ces histoires de femmes qui essayaient de changer leur voix pour que euh, la reconnaissance vocale les, les reconnaisse. Euh, et justement, ce qui était euh, assez amusant, c'est que la reconnaissance vocale n'arrivait pas à reconnaître les voix de femmes, et donc les femmes masculiniser leur voix pour être reconnus par la reconnaissance vocale. On sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes en marketing et recrutement. Le scandale Amazon en est un exemple. On sait aussi que dans les moteurs de recherche, par exemple, si vous cherchez travail, la photo de femme et la photo d'homme pour le travail, ne représentera pas exactement le même type de travail. Et puis le dernier scandale, mais qu'on connaissait aussi en recherche depuis pas mal de temps, mais qui a été popularisé par le livre de Judith Duportail, l'amour sous algorithme, c'est le scandale des applis de rencontres. On sait que si vous êtes une jeune femme diplômée, on vous mettra plutôt en en contact avec un homme plus vieux et plus riche, bien évidemment parce que c'est le perfect match. Alors, euh, ces problèmes de discrimination se posent évidemment, je n'ai pas le temps de le développer ici, peut-être que ce sera développé tout à l'heure à l'intersection avec des problèmes de race, avec des conséquences qui sont, et je veux insister là-dessus, des conséquences déterminantes, euh, par exemple en santé avec le scandale de l'appli Apple, euh, qui était complètement viril, euh, et des problèmes évidemment liés à l'incarcération aux États-Unis, puisque les logiciels de reconnaissance faciale qui reconnaissent très mal euh, les personnes noires euh, aboutissent souvent à énormément d'incarcérations. Et puis, on a un croisement avec les algorithmes qui calculent également le taux de récidive. Je n'ai pas trop le temps de développer ça ici, mais on en reparlera si vous le voulez. Alors, j'en arrive à ma première thèse, qui est la thèse de l'artificialisation. L'analyse classique, donc, qui est aujourd'hui assez, assez reconnue, c'est que l'intelligence artificielle reproduirait nos biais. On dit même que c'est la bêtise artificielle. Mais il me semble qu'il faut encore avancer d'un pas. Euh, et souligner que l'intégration des biais dans l'intelligence artificielle les entérine hein, et risque même d'opérer une forme de justification via l'intelligence artificielle puisque la machine le dit, c'est que c'est vrai. Et donc j'appelle cela une artificialisation. Pourquoi une artificialisation ben, Je m'appuie ici sur Bourdieu avec euh, l'idée de naturalisation puisque, comme vous le savez sans doute, Bourdieu soulignait que euh, nous posons certaines relations de domination socialement construites comme étant naturelles, c'est notamment le cas de la domination masculine, et composerait ainsi une forme d'équation ou sociale égale naturelle, égale bien et juste, ce qui sur le plan métaétique de l'éthique philosophique pose un autre problème qui est celui du sophisme naturalisme, naturaliste, pardon, mais je n'ai pas le temps de, de le développer ici. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on est ici dans une situation non pas de naturalisation, mais d'artificialisation. C'est-à-dire que nous codons certaines relations de domination socialement construites comme étant artificielles et qu'on risquerait ici de poser une équation selon laquelle euh, le code c'est-à-dire l'artificiel, est équivalent à ce qui est bien et juste. Puisque c'est écrit dans le code, alors on peut justifier nos discriminations. Ce n'est pas moi qui discrimine, c'est la machine qui me donne la bonne réponse, puisque la machine est objective et que ce qu'elle me dit est forcément juste. Alors Je ne dis pas qu'on dit ça, je dis qu'il y a un risque qu'on en arrive là. Et je voudrais maintenant, pour éviter justement que ce... ce ce risque soit plus qu'un risque, euh, passer à ma seconde phase, d'autant que le temps m'est compté, euh, et parler maintenant euh, de l'avers de la médaille, donc le côté positif euh, de l'IA, euh, et essayer de réfléchir l'intelligence artificielle avec l'éthique féministe. Alors, comme euh, en écho à la réponse de, de Thierry Hoquet euh, ce matin, je suis philosophe, euh, donc ne vous attendez pas à de grandes réponses, je vais reposer les questions différemment, euh, et essayer de faire comme euh, euh, le sang d'un poète euh, nous le conseillait, euh, dire au miroir qu'il ferait bien de réfléchir un peu plus avant de renvoyer les images. Alors, mon hypothèse, c'est la suivante. Je le disais tout à l'heure, euh, la réponse classique au biais, c'est qu'il faut fournir des données de meilleure qualité, c'est-à-dire plus diverses. Euh, J'étais en début de mois à un autre colloque euh, avec des, re des représentants d'IBM, notamment, et de Microsoft, euh, qui disaient qu'ils étaient bien conscients de ces biais, mais ne vous inquiétez pas, nous nous en occupons, nous sommes en train d'élargir nos, nos banques de données. Euh, c'est très bien, c'est nécessaire, mais ce que je voudrais dire, c'est que ça ne suffit pas et qu'il faut également remettre en question les structures sur lesquelles nous nous appuyons pour penser et pour euh, modeler l'intelligence artificielle. Alors, Je vais partir d'un exemple que je connais bien, euh, qui est l'exemple des machines morales, euh, en euh, l'attaquant euh, par euh, mon biais euh, d'expertise euh, en tant que, que philosophe moral, qui est l'utilisation des dilemmes moraux, euh, qui est un grand classique euh, de la psychologie et de la philosophie. Alors, je disais que c'était un des grands classiques de la psychologie. Vous avez peut-être entendu parler du dilemme de Heinz euh, qui a été utilisé euh, pour coder euh, les stades moraux euh, de centaines et de milliers de personnes euh, le dilemme de Heinz c'est le suivant euh, la femme de Heinz est gravement malade euh, et Heinz n'a pas les moyens d'acheter le médicament pour la sauver, que doit-il faire doit-il laisser sa femme mourir ou voler le médicament et euh, c'est un exemple sur lequel s'appuyait le psychologue Laurence Kohlberg euh, pour en fonction euh, non seulement des réponses mais surtout des justifications des sujets euh, proposer euh, de les classer dans un stade moral plutôt qu'un autre, sachant que pour lui, la morale se développait selon six stades pré-réglés, dont la plupart des gens, d'ailleurs, n'atteignaient rarement guère plus que le quatrième stade. Mais les personnes qui allaient au-delà étaient généralement des hommes blancs socialement éduqués. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Je disais aussi que c'était un exemple classique en philosophie à travers le célèbre problème du tramway dont vous avez peut-être entendu parler. Alors C'est vraiment un, un, une expérience de pensée qui s'est développée euh, à travers de nombreux philosophes. Là Vous en avez quelques noms euh, tout au long du XXe et XXIe siècle, avec de nombreuses variations. On dit même aujourd'hui que ce serait le même le plus diffusé sur Internet, à tel point que certains euh, ont accusé ce dilemme d'être une forme de masturbation morale déguisée en philosophie. Je vous avoue que j'ai une petite faiblesse. Pour cette expression. Alors, qu'est-ce que c'est que ce problème du tramway qui euh, on a déjà entendu parler, que je sache comment je me situe Ah, que la moitié de la salle, finalement. Ok. Alors, juste la forme la plus classique. Alors, il y a des, des dizaines et des dizaines de versions. Hein. Euh, c'est la suivante. Vous vous promenez, vous faites votre jogging matinal le long d'une ligne de, de, de tramway, et puis vous voyez un tramway devenu fou, les freins ont lâché, le conducteur s'est évanoui, euh, et il fonce à toute blinde euh, sur cinq personnes. Mais il se trouve que vous vous trouvez à côté d'un levier, euh, et qu'en actionnant ce levier, vous pourriez le faire passer sur une voie secondaire, donc vous voyez, là je pas de pointeur, mais c'est là-bas, euh, et sur cette voie secondaire se trouve malheureusement une seule personne, que faut-il faire euh, et puis l'une des variations, c'est que vous trouvez non pas à côté d'un levier, mais sur un pont, et que sur ce pont-là se trouve une très grosse personne. Si vous la poussez, euh, son poids freinerait le, le trolley, le tramway, et donc permettrait aux cinq personnes de s'échapper. Alors dans des versions plus politiquement correctes, en fait, c'est une personne de, de, de, de une corpulence normale, habituelle, standard, je ne sais pas comment il faut dire, avec un très gros sac à dos, parce que bon... Ça pouvait être un peu délicat. Euh, et puis, il y a des tonnes et des tonnes de, de variations euh, de, ce, de ce dilemme. Euh, donc là, comme on est au CNRS à tout seigneur, tout honneur, j'ai utilisé un, un communiqué de presse euh, du CNRS qui euh, soulignait euh, l'apparition dans la revue Nature euh, le 24 octobre 2018 euh, d'une étude basée sur ces fameux dilemmes. Euh, et donc une étude qui était une collaboration CNRS euh, et puis avec les universités d'Harvard et de la Colombie-Britannique à partir d'une plateforme en ligne, j'insiste là-dessus, euh, qui a récolté 40 millions de réponses et les résultats, à partir des réponses à ces dilemmes du, du tramway, essayer de, de proposer des éléments euh, pour pouvoir euh, coder une machine morale. Euh, donc voilà... Euh, le le, le, le petit film de présentation qui avait été, okay. qui avait été mis en ligne. Une plateforme pour gâter une perspective humaine sur les décisions morales faites par l'intelligence machine, comme les auto-driving. Nous vous montrerons des dilemmas morales, où un auto-driving doit choisir le moins de deux evils, comme deux passagers ou cinq pédestriens. Comme un observateur extérieur, vous jugez quel résultat vous pensez est plus acceptable. Vous pouvez ensuite voir comment vos réponses comparent avec d'autres personnes. Si vous êtes créatif, You can also design your own scenarios for you and others to view, share and discuss. Moral Machine is a project by the Scalable Cooperation Group at the MIT Media Lab. Help us learn how to make machines moral. How to make machines moral. Alors évidemment, la question des biais, puisque c'était de ça que j'étais partie dans ma première partie, elle a été posée euh, dans cette étude. Euh, et d'ailleurs, en bas, vous voyez le, le communiqué de presse du, du CNRS. Euh, les chercheurs restent cependant prudents sur la représentativité de l'étude, les participants ayant été volontaires pour répondre et non sélectionnés par des méthodes d'échantillonnage. Effectivement, si vous regardez euh, en haut à gauche euh, la, la, les, les genres, euh, des, la distribution en termes de sexe, pardon, euh, des. Euh, des, des sujets, vous voyez que ce sont quasiment que des personnes euh, de sexe masculin qui ont répondu. Bon, je, je ne commenterai pas la, la distribution euh, en termes d'âge, euh, qui montre également que ce sont de très jeunes personnes euh, donc de sexe max, masculin qui ont répondu à cette étude de 40 millions de personnes quand même. Euh, ce que je voudrais faire... Euh, sans euh, développer cette question du bien, on y reviendra tout à l'heure si vous le voulez c'est revenir d'un point de vue technique euh, sur l'impasse euh, philosophique euh, que euh, représente cette utilisation du dilemme du tramway euh, pourquoi Déjà l'utilisation du dilemme pour essayer de comprendre ce que l'éthique hein, euh, pose problème euh, en soi, puisque le dilemme, il est toujours moralement scandaleux. Ce n'est pas un paradigme de la vie morale. Hein. Euh, au contraire, poser un dilemme aux gens, c'est parfois se comporter soi-même de manière amorale. Et là, on a l'exemple célèbre du choix de Sophie, à qui un nazi demande de choisir euh, qui survivra de sa fille ou de son fils. Euh, le simple fait de mettre l'individu... de devant un dilemme, euh, est en soi-même un scandale du point de vue moral et, et le simple fait de se trouver face à un dilemme est un scandale du point de vue moral. Donc, Je voudrais déjà démarrer euh, par cette idée et ensuite souligner que la vie morale est infiniment plus riche, évidemment, que ce que sont les dilemmes. Par ailleurs, euh, quand on est derrière son écran d'ordinateur et qu'on répond à ce dilemme du tramway, on est un peu dans le cadre d'un serious game euh, abstrait et en fait, en réalité, on se retrouve souvent paralysé euh, dans ces situations-là et il pas évident toujours de choisir. Euh, même physiquement, j'ai envie de dire. On a une réaction de paralysie. L'autre point que de, plusieurs philosophes ont développé, notamment Patricia Greenspan, c'est ce qu'on appelle les résidus moraux après le choix. On ne peut pas imaginer Sophie heureuse hein, après le dilemme de Sophie. Et le livre est entièrement, d'ailleurs, euh, là-dessus. Et euh, toute personne confrontée à un dilemme n'est jamais satisfaite de toute façon de la, de la décision qu'elle prendra, puisque par définition, il n'y a pas de bonne réponse à un dilemme. De sorte que se focaliser uniquement sur les dilemmes moraux, c'est nier les résidus moraux et la réalité des situations ou des réactions morales. C'est ce qu'a très bien euh, capturé euh, la série euh, « The Good Place », dont je vais vous passer un rapide extrait pour détendre un petit peu. Donc, il reste toujours des morceaux euh, de vraies personnes entre les dents à mauvais goût dans la bouche après le, le dilemme, comme vous l'avez compris. Alors, euh, ces impasses, euh, les impasses théoriques des dilemmes moraux ont été euh, extrêmement bien mis en lumière par l'éthique du caire de Carole Gilligan, qui, elle, donc s'appuie davantage sur le dilemme de Heinz, hein, dont je vous parlais euh, avant le, le dilemme du tramway, euh, puisque euh, Carole Gilligan était une collaboratrice de Laurence Kohlberg, et ce qu'elle a mis en évidence, ce sont des dysfonctionnements, du paradigme de Kohlberg, et elle a notamment montré, soit que les, elle a souligné que les femmes avaient de moins bons scores dans les, les, les stades de développement moral de Kohlberg, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais aussi que certaines réponses ne rentraient pas dans les cases, et qu'en fait les résultats de Kohlberg reflétaient les présupposés du cadre théorique qui était un cadre théorique basé sur la justice et également sur des réponses socialement structurées de manière masculine. Donc, Ce qu'elle a montré, pour reprendre l'expression du point de vue de nulle part, dont je parlais dans l'autre partie, c'est qu'il n'y a pas de point de vue de nulle part sur le plan éthique, pas plus qu'il n'y en a sur le plan du savoir. Notre savoir est situé, que ce soit sur le plan éthique ou épistémologique. Et Elle a donc mis en lumière l'importance des points de vue, des réseaux et des interdépendances. Ce qu'elle a montré en résumé, c'est que l'utilisation des dilemmes reflète un cadre de pensée binaire et mieux adapté aux hommes blancs de classe moyenne parce que les sociétés les conditionnent à penser ainsi. Je me permettrai de faire une petite parenthèse, là je termine l'étude également sur les nouveaux programmes d'éducation morale et c'est également ce cadre théorique qui est, et les dilemmes moraux qui sont utilisés dans les nouveaux programmes d'éducation morale et civique à l'école aujourd'hui. Alors, un exemple très connu euh, de cette euh, remise en cause de euh, l'utilisation des dilemmes moraux, euh, c'est la mise euh, en comparaison euh, des réponses de deux enfants, le petit Jack et la petite Amy, qu'on trouve euh, dans son livre Une voix différente, dans le livre de Carol Gilligan Une voix différente. Alors, je vais vous lire un, un court extrait. Euh, là, c'est une des questions que posent les, les expérimentateurs après euh, le dilemme de Heinz. Quand il y a un conflit entre les responsabilités que l'on a Envers soi-même et envers autrui, comment devrait-on choisir Le petit Jack répond un quart pour les autres et les trois quarts pour soi. Tchac, tchac. Et Amy répond Eh bien, cela dépend réellement de la situation. Si vous avez une responsabilité envers quelqu'un, vous devrez assumer votre responsabilité envers cette personne jusqu'à un certain point. Mais pas au point où cela vous porte tort ou vous empêche de faire quelque chose que vous désirez faire de tout votre cœur. Dans ce cas-là, je crois que vous devez d'abord penser, peut-être penser d'abord à vous-même. Mais si c'est une responsabilité envers une personne très proche de vous, vous devez décider ce qui est dans cette situation le plus important, vous-même ou euh, cette autre personne. Et vous voyez que émy elle, elle cherche à reconfigurer la question, à montrer que ça dépend. Elle est un petit peu emmerdeuse quand même, parce qu'effectivement, elle ne répond pas directement à la question. Elle la reformule, elle ne rentre pas dans la case. Et c'est ce point qui est important. Euh, ici parce que justement la réponse euh, d'Emi montre les limites de l'utilisation des dilemmes moraux euh, et des questions qui évidemment poussaient à choisir euh, dans ces situations de dilemmes moraux. Elle souligne qu'il n'y a pas de bonne solution, ça je l'avais déjà dit, euh, mais euh, et également, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, euh, euh, euh, recadrer notre vie morale en termes de dilemmes moraux, euh, c'est laisser euh, de côté une grande partie de notre vie morale et euh, se focaliser sur des situations extrêmes. Il peut alors être nécessaire justement de casser le dilemme, de sortir de la binarité. C'est ce que propose de faire Émy en reformulant le dilemme, en cherchant une autre solution ou une autre euh, pluralité de solutions. Et donc la proposition que nous fait Carole Gilligan, c'est qu'il faut écouter, intégrer les voix différentes et éventuellement, euh, dans le sens où on l'a vu euh, dans la première intervention euh, tout à l'heure, euh, les voix différentes qui sont inscrites dans un continuum si bien que Carole Gilligan propose de dégenrer l'IA et qu'elle le pose comme étant une question politique pour nos démocraties, elle souligne qu'il s'agit d'une question de rapport de domination et qu'il faut à ce sujet être féministe et pas seulement essayer de préconiser une féminisation euh, et elle le fait à travers l'éthique et euh, l'éthique du CAIR. Elle souligne euh, qu'une éthique féministe du CAIR est une voie différente parce que c'est une voie qui ne véhicule pas les normes et les valeurs du patriarcat. C'est une voie qui n'est pas gouvernée par la dualité et la hiérarchie du genre, mais qui articule les normes et les valeurs démocratiques. L'importance du fait que tous aient une voie et qu'ils soient confrontés à des conflits inhérents aux relations. Si bien que j'en arrive à ma seconde thèse, euh, il me semble qu'utiliser des dilemmes pour programmer la machine morale euh, n'est pas satisfaisant, et même qu'on risque par là d'artificialiser l'éthique, c'est-à-dire que parce qu'on inscrirait l'éthique dans une machine morale, on penserait que toute l'éthique est incluse dans ces dilemmes. j'ai essayer de montrer en quoi l'éthique du care nous montrait qu'il fallait dépasser justement l'utilisation de l'éthique pour penser et reconfigurer ce qu'est notre vie morale. D'où l'importance d'une ou de plusieurs hein, voies différentes, euh, grâce à l'épistémologie féminine. Appuyer sur l'éthique et la politique du cœur, mais pas seulement. C'est une piste que je propose. Comme je vous le disais, il s'agit d'un travail en cours. Moi, ce que j'essaye de voir, c'est comment euh, la philosophie morale euh, peut permettre de réfléchir euh, cette idée d'une machine morale, puisque là, il ne s'agit pas de science-fiction. Hein. Euh, les véhicules sans chauffeur euh, et les drones, c'est une réalité. Et comme je l'ai montré, il y a euh, des chercheurs et des chercheuses qui travaillent aujourd'hui à programmer ces machines morales. Si bien que ce que je voudrais souligner, c'est qu'on se trouve ici euh, face à l'envers et l'avers d'une même médaille. Et c'est pour ça que j'ai parlé quand même des questions de discrimination euh, au début, même si je sais que ce sera repris dans la seconde partie de l'après-midi. Euh, je crois qu'il faut euh, réintégrer euh, le genre dans l'intelligence artificielle. Il faut plus de femmes, il faut des données plus variées, c'est évident, euh, mais, il faut, mais ça ne suffira pas. Et ça ne peut pas être la bonne réponse. Et j'insiste là-dessus parce que, euh, à chaque fois qu'on discute, euh, et je le refais récemment avec des, des personnes d'IBM ou de Microsoft hein, euh, sur ces questions, et c'était patent, pas tant, notamment lors de, de tout, le, tout le forum sur l'Internet of Trust qu'il y avait à l'UNESCO euh, en novembre dernier, euh, les euh, grandes entreprises et les programmateurs, qui soient sur le champ. Euh, public ou privé, vous disent on est tout à fait conscient de ces biais, faites-nous confiance, on va les régler, c'est pas un problème. Il y aura des données plus diversifiées dans l'intelligence artificielle très bientôt, certes. Mais ce n'est pas euh, une réponse suffisante. Il faut le faire, mais ce n'est pas une réponse suffisante. Je crois que ce qu'il faut aussi, c'est pouvoir désexualiser ou dégenrer, je vous avoue que j'hésite sur le terme à utiliser, euh, l'intelligence artificielle, parce qu'il ne faut pas essentialiser la féminité, et justement, même si on ne sait pas, on sait bien qu'il n'y a pas de sexe naturel on sait aussi que ce n'est pas parce qu'il y aura 50% de femmes et 50% d'hommes qui feront de l'intelligence artificielle que ça va résoudre le problème. Donc je pense qu'il faut faire attention aussi à la manière dont on formule nos réponses à ces problèmes et là je vous avoue que c'est une des choses sur lesquelles je bute parce que d'un côté il faut évidemment une plus grande diversité dans les personnes qui conçoivent l'intelligence artificielle mais si on propose ça comme étant le Graal, évidemment on passe à côté un problème qui me semble être un problème plus fondamental. Et je pense également euh, qu'il faut justement euh, faire attention à ne pas créer ici une euh, nouvelle binarité, euh, au sens où ben, on aurait un peu tout le monde qui ferait de l'IA, euh, on aurait 50% de femmes, 50% d'hommes, peut-être un petit peu de personnes qui rentreraient pas dans les cases quand même pour faire bien, je dois avouer que la Silicon Valley est en général assez bonne pour proposer ce genre de choses, et la Californie également, de manière plus générale, mais je ne crois pas que ça suffise. Il s'agit là, et je veux insister là-dessus, des deux faces d'une même médaille. C'est surtout en repensant à la manière dont nous structurons, l'intelligence artificielle et à ce que signifient ces structures, je pense qu'on pourra avancer. Et il me semble que l'éthique féministe fournit des outils pour remettre en perspective, je parlais de réflexion au début de mon topo, pour remettre en perspective l'idée d'une machine morale et donc que le genre constitue un angle tout à fait essentiel pour penser ou repenser une intelligence artificielle démocratique et c'est un problème urgent, j'insisterai là-dessus pour notre société aujourd'hui. Euh, alors, évidemment, en perspective, quand je parle avec des personnes qui font de l'IA, ils me demandent ben, comment est-ce qu'on fait pour coder EMI Parce que <rire> je suis philosophe, j'apporte des problèmes, mais les gens veulent des solutions. Euh, Peut-on le faire comment, comment le faire Est-ce que le deep learning euh, peut s'assimiler à une forme d'éducation morale J'avoue que je n'ai pas l'expertise, euh, à moi seule en tout cas, pour, euh, pour vous donner une réponse là-dessus. Doit-on coder EMI Je pense que c'est aussi une question qu'il faut poser. Euh, et en tout cas, que c'est une question éthique, politique euh, et pas seulement technique, que ce soit pour la technique philosophique comme euh, celle que j'ai utilisée jusqu'à présent ou pour euh, la, les techniques euh, mises en place dans l'IA. Euh, je crois que ce qui est important, c'est d'avoir une réflexion pluridisciplinaire, c'est-à-dire à plusieurs voies mais qui s'écoutent les unes les autres, nous en sciences humaines et sociales, en général quand on travaille sur ces champs-là, on nous demande d'être à la remorque des sciences dures, euh, éventuellement de saupoudrer un petit peu, et euh, c'est très très clair, notamment d'ailleurs dans les demandes de financement, euh, il est tout à fait impensable en SHS aujourd'hui de déposer une demande de financement sur l'intelligence artificielle, ça ne fait pas sérieux. Et il faut aussi que ce soit un travail interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on ait des, des équipes qui intègrent des personnes venant de différents horizons disciplinaires avec un poids plus ou moins égal. Je réinsiste là-dessus. C'est aussi une question de rapport de domination sciences dures SHS qui se joue ici, bien évidemment, et où on puisse travailler ensemble, parce que je ne crois pas que d'un côté ou de l'autre, on puisse mobiliser suffisamment de ressources ou d'expertise pour parvenir à forger une intelligence artificielle qui serait réellement démocratique. Et j'espère qu'on arrivera à le faire, parce que c'est vraiment très urgent. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ces trois interventions passionnantes et qui, en fait, à mon avis, ont des rapports les unes avec les autres. Nous avons environ 15 minutes pour une discussion. Alors, moi, j'avais une question pour, pour Diane Roman et une question pour Vanessa Nurok. Peut-être pour je commencerai par Diane Roman. Merci beaucoup. Enfin J'ai appris beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de choses. Je me posais la question du cas que vous avez évoqué à, à la fin de votre exposé de, ce, de cet homme qui travaillait dans la restauration et qui a eu gain de cause grâce à un arrêt de la Cour de cassation pour sa boucle d'oreille. Ça a été interprété comme un attribut lié à l'identité euh, genrée, mais est-ce que ça ne peut pas être lu aussi comme un attribut lié à la, la, la classe sociale, la position sociale Ça dépend de comment aussi... Je ne sais pas quelle était la situation, mais quel était le standing du restaurant Est-ce qu'il y, euh, y avait aucun doute sur la nature du, du motif euh, d'exclusion Ce qui ne ce qui veut pas dire que ce serait une meilleure raison, mais c'est juste pour comprendre justement euh, les différents niveaux de lecture de, de la situation. Oui, alors, le, le, le fait de lire cela sous, sous l'angle du genre, c'est vraiment enfin, une construction personnelle. C'est-à-dire la Cour de cassation n'emploie pas le terme. Elle, elle utilise les, les, les critères du, du Code du travail qui prévoit interdiction des discriminations fondées sur le sexe et parmi d'autres critères, l'apparence physique. Donc, c'est vraiment une, une construction personnelle. L'intérêt de l'arrêt, ce qui a permis d'ailleurs d'obtenir la sanction de la condamnation, c'est qu'ici, on avait vraiment euh, des preuves, ce qui manque généralement hein, en matière de droit de non-discrimination, on bute toujours sur l'absence de preuves parce que rares sont les employeurs qui vont dire euh, je ne vous embauche pas parce que vous êtes une femme ou je ne vous loue pas parce que vous êtes homo, etc. Là, le restaurateur avait mis noir sur blanc vous êtes licencié en raison de votre refus d'enlever cette boucle d'oreille qui ne convient pas à l'homme que vous êtes. Et c'était un restaurant plutôt chic, effectivement, qui arguait du standing du restaurant. Donc je ne sais pas si ça peut être interprété du coup en termes de, de, de rapport de classe. Ça, ça Je n'en sais rien, mais, mais euh, le grand atout de, de l'affaire qui a permis d'obtenir la condamnation, c'est la preuve écrite. La deuxième, le deuxième point très différent pour Vanessa Nurok, j'avais enfin, jamais réfléchi, enfin, je ne suis pas trop les dossiers intelligence artificielle, mais je vais commencer à le faire à partir de maintenant. Euh, mais j'ai trouvé ça très intéressant ce que vous exposiez sur euh, l'expérimentation euh, sur les machines morales, là, enfin, les 40 millions euh, de réponses et toutes les questions que ça soulevait. Euh, on comprend bien que c'est une situation théorique euh, de serious game. Euh, voilà. Euh, on pourrait se dire d'un côté que c'est quand même mieux de prendre une décision dans une situation où on a le temps de réfléchir que dans une situation où on n'en a pas. Enfin, vous avez bien soulevé que de toute façon c'est un dilemme moral et que ce n'est pas éthique et qu'il y, y a des séquelles après, enfin, je, le, je le reformule. Mais alors quelles sont les autres pistes de travail pour programmer ces machines C'est ce, ce que je disais là, c'est un travail en cours. Hein. Moi je, je pense que c'est déjà des réflexions qu'il faut qu'on ait de manière interdisciplinaire et pluridisciplinaire, j'insiste sur les, les deux termes. Euh, donc, je n'ai pas de solution euh, à proposer. Euh, là, pour le moment, je me, je me mets un peu dans, le, dans la posture dans laquelle se mettait Thierry Hoquet okay, en disant j'essaye de clarifier les choses. Euh, mais a, à ma connaissance, il euh, n'y a pas d'équipe pluridisciplinaire euh, qui m'aide vraiment sur un pied d'égalité sur ces, sur ces questions-là. Euh, des penseurs en SHS euh, et en, en sciences dures et ça je pense que c'est un vrai problème parce que du coup quand je discute avec des personnes qui font l'IA et ça m'est arrivé très récemment euh, ils, ils sont d'accord sur le fait qu'il y a des limites mais justement ils veulent des réponses et des réponses rapides et nous en philo ben, vous voyez Amy elle est chiante pour dire les choses clairement, elle ne répond pas clairement, elle n'est pas nette, alors avec le deep learning c'est possible euh, qu'on puisse justement programmer plein de variations différentes, les réfléchir. Euh, et il faudrait voir ça euh, techniquement, mais ce n'est pas qu'une question technique. C'est pour ça que je voulais soulever aussi la question de savoir euh, si on doit coder EMI. Parce que, que ce soit pour les véhicules sans chauffeur ou pour les drones, le problème qui se pose, c'est celui de la responsabilité. Euh, et dans ces cas, si on écrase une personne ou cinq personnes, euh, qui sera responsable, que ce soit sur le plan légal, euh, pénale, euh, sur le plan moral, euh, et dans ces cas, euh, doit-on coder EMI, euh, doit-on coder des, euh, des machines morales Je ne le sais pas, je pense qu'il faut être conscient, en tout cas je n'ai pas de réponse claire à donner là-dessus, je pense qu'il faut être conscient et conscient du fait que si on le fait, euh, ça pose des questions de responsabilité qui sont des questions fondamentales, donc ce n'est pas tellement une question de conséquence. Euh, de, du fait de programmer des, des machines morales, euh, c'est aussi une question de sens, de signification euh, et une des significations que ça aurait et qui m'interpelle moi en tant que spécialiste de philosophie morale, c'est ce risque de ce que j'ai appelé l'artificialisation de, de la morale c'est-à-dire que dans ces cas, ce que vous pourriez dire c'est oh ben, mon, euh, mon véhicule a écrasé une personne plutôt que cinq, mais c'était dans la machine donc c'est éthique, donc c'est ce qu'il fallait faire vous voyez, donc dans ces cas, ce n'est pas seulement qu'on se défoncerait euh, sur euh, la machine morale, mais c'est aussi que ça entérinerait un certain ordre moral. Et imaginez que ça pourrait être non pas numérique, mais par exemple, il pourrait y avoir des logiciels de reconnaissance faciale, qui, alors là, je fais un peu de la science-fiction, mais pas tant que ça, euh, qui. Euh, croiserait euh, ces données avec les données qu'on pourrait avoir sur vous, par exemple, un secours social, euh, tel qu'il se pratique euh, aujourd'hui euh, en Chine. Et donc, on pourrait affecter euh, chaque vie d'une valeur euh, numérique. Et donc, ben euh, computer tout ça et décider. Donc, ça serait des choses qui pourraient être beaucoup plus subtiles, bien évidemment, euh, et qui, dans ces cas, euh, reformeraient certains types de rapports de domination, entérinerait éventuellement ce qu'on est en train de remettre en cause en ce moment, mais peut-être aussi en créeraient de nouveaux. Euh, il ferait de manière qui serait difficile à contrer une fois que ce sera fait. C'est aussi ça qui m'inquiète et c'est pour ça que j'insiste sur l'urgence. Euh, on, on aura l'occasion aussi hein, de, oui, de, de, de, de revenir dans la dernière table ronde hein, sur ces questions de numérique et, et d'intelligence artificielle. Oui, je vais rester un petit peu sur donc Sonia Ben Mokhtar, informaticienne, laboratoire Liris. Je vais rester un petit peu sur sur ces questions de ce que, que tu posais Vanessa. Oui. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Euh, alors comment construire une IA un peu plus démocratique ou qui prenne plus, on va dire, l'information du genre en compte. Euh, tu disais que potentiellement il faudrait qu'il y ait euh, moitié moitié enfin qu'il y ait autant de femmes que d'hommes en fait dans la conception des algorithmes enfin potentiellement je sais pas c'est peut-être une j'ai peut-être mal interprété ou quoi aujourd'hui la situation en informatique est très très loin de cette euh, de cette euh, voilà cette euh, on va dire de de ces chiffres-là on est clairement très minoritaire hein, les femmes donc doit-on former les hommes en fait à concevoir des algorithmes qui incluent les questions du genre enfin qu'est-ce qu'on peut faire avec la situation euh, actuel quoi voilà pour justement euh, euh, bon je pense qu'on y reviendra je veux pas justement trop accaparer le temps on y reviendra tout à l'heure mais euh, évidemment euh, la question de la représentativité elle se pose et euh, ce qui est marrant c'est qu'il semblerait donc là, du coup, je parle sous contrôle, qu'en plus, ce soit un processus qui, historiquement, s'est inversé. Il semblerait qu'il y avait plus de femmes au début qu'il y en a maintenant euh, parce que, justement, euh, l'IA s'étant valorisée, c'est devenu une affaire d'hommes. Donc je trouve ça assez euh, ironique et en même temps très révélateur de, de choses qu'on connaît bien. Euh, je pense qu'évidemment, évidemment, il faudrait plus de femmes et pas que de femmes, euh, plus de gens différents euh, qui font de l'IA. Mais je pense que ça ne suffit pas. Et c'est aussi ça mon point. Ce qui m'inquiète, c'est que ce que tout le monde nous dit, c'est « vous inquiétez pas, on s'en occupe, on va recruter plus de femmes, on va, prendre, on va feeder, enfin nourrir de meilleures informations, de data de meilleure qualité » ce sont les termes en général employés, euh, pour avoir de meilleures choses en, en sortie. Euh, il faut le faire, hein, là-dessus, j'ai aucun doute. Hein, mais ça ne suffit pas, moi, ce qui m'inquiète, c'est que justement, du coup, ce que nous dit Google, ce que nous dit Microsoft, ils nous disent, bon, bah, on a des comités d'éthique, bon, quand ils durent une semaine déjà, ils ont de la chance, manifestement, soit dit en passant, euh, donc il doit y avoir un problème quelque part. Euh, et, et, et on fait ça en interne, surtout, ne mettez pas votre nez dedans, c'est aussi ça le message qu'on nous renvoie, euh, et c'est ce qui m'inquiète un petit peu. Euh, par rapport à cette question, en fait, justement, de, ça suffit pas de, de, de faire, enfin, juste de faire 50% de femmes, 50% d'hommes ou de, de personnes différentes. Enfin, pour avoir parlé avec des personnes qui font de l'IA et de la robotique, euh, les femmes qui font, qui sont dans ces disciplines-là, elles sont formées dans un dans une discipline qui est androcentrée, qui pense le modèle masculin par défaut. Elles l'ont intégré, elles le reproduisent, euh, et elles, elles se elles se considèrent comme euh, des scientifiques comme les autres, c'est-à-dire comme des hommes, finalement. Euh, et euh, de, du fait de cet endrocentrisme de la discipline, et elles se perçoivent comme des femmes exceptionnelles, euh, particulières, parce qu'elles ont réussi dans un milieu qui est masculin. Et donc, elles ont réussi pourquoi Parce qu'elles étaient différentes des autres femmes. Elles étaient différentes des autres femmes parce qu'elles se rapprochaient du véritable modèle scientifique celui de l'homme neutre, voilà. Donc euh, pourquoi ça Oui, non, je, je parle toujours de, de par rapport à, à, à aux personnes que j'ai pu que j'ai pu rencontrer. Euh, J'aurais voilà, euh... euh, une petite question pour Maria Candéa. Même si tu as tu as abordé le, la question, mais euh, à quel point est-ce qu'on a des, euh, des, des données euh, sur euh, l'identification du sexe d'une voix et, et la valeur du propos enfin, enfin à quel point le sexe et la valeur, la hiérarchie positive négative sont sont associés est-ce qu'il est qu y a des choses qui se dégagent le, je ne suis pas sûre d'avoir compris le propos, la, le jugement qu'on va porter sur le propos. C'est ça? Il euh, y, y a un résultat, il me semble, que tu avais l'air de, de, de donner. Euh, si on enfin le Voix féminine manque d'assurance, ah oui. voix masculine assurance. À quel point est-ce que ça va aussi sur des, euh, des jugements de valeur ou une perception euh, positive, négative ou en termes de, de hiérarchie de ce qu'on entend de Et, la personne oui, oui. Alors ça, ça c'est difficile à quantifier. Il y a, il y a plein d'études qui vont dans ce sens-là, mais c'est très difficile à quantifier expérimentalement parce qu'il faudrait comparer euh, exactement la même chose. <rire> ce qui est, tu vois ce que donc. Euh, si, les gens sont jugés dans des situations euh, naturelles, en guillemets, hein, écologiques, disons, dans la vie de tous les jours. Et donc, euh, dans la vie de tous les jours, on n'a pas deux personnes qui vont dire exactement la même chose. Et donc, on ne veut pas comparer. Et Quand on compare expérimentalement, euh, on a un côté dont on parle tout le temps, on n'arrête pas de tourner autour, artificiel. C'est-à-dire qu'on va demander à des gens, de dire à des acteurs, à des actrices de dire des choses pour essayer de faire naturel. Et voilà. et il y a pas mal d'études, mais il y a toujours un petit biais. Il y a toujours la valeur écologique de ces études est toujours remise en question. Effectivement, je pense que c'est des questions qu'on qu doit se poser, mais auxquelles on n'aura pas une réponse quantifiée, solide, irréfutable. ça sera toujours un faisceau d'indices. Il y a par exemple des, des expériences en psycholinguistique très connues où euh, euh, on a demandé à des acteurs et actrices de, de dire le même dialogue. Donc deux personnes, deux femmes, deux hommes ou une femme, un homme. Et euh, le nombre de répliques, le nombre de mots est exactement le même. Et on demandait aux gens qui a parlé selon vous le plus longtemps. Et quand c'était deux femmes ou deux hommes, les gens disaient que j'en sais rien. C'est un peu équivalent, je ne sais pas. Et quand c'était une femme, un homme, les gens pensaient que la femme avait parlé plus longtemps. Bizarre, tiens. Et, mais, mais comment expliquer après Est-ce que voilà. Donc On a plein d'indices un peu comme ça, troublants, mais mais c'est difficile à, à donner une réponse vraiment en termes statistiques, oui, corrélation, etc. Et en plus, dans la vie courante, le genre, mais ça on le sait, hein, interfère avec plein d'autres paramètres. Donc pour l'isoler, voilà. voilà. C'est pour, pour évoquer quelque chose, entre Maria et Vanessa, j'ai entendu ou j'ai lu récemment dans la presse de pratiques de certaines entreprises d'embaucher de selon des logiciels qui faisaient appel à la voix et une analyse de la voix pour dessiner les meilleurs candidats. Quoi. Et Je trouve ça extrêmement inquiétant et dangereux quand on pense que des stéréotypes dans les voix peuvent être produits sur, sur des emplois et donc une sorte de qu'on qu fige, en fait, le genre sur, euh, sur les professions. C'est un petit peu ce qu'on a dit, ce que tu disais à la fin, sur le fait qu'on va confier aux machines, mais des choses qu'on fait. Parce que des études sur les discriminations et, et sur ce qu'on projette sur une voix, une façon de prononcer, sont là, on, on, ces jugements, on les produit, effectivement. Il y a, là, on parle de genre, mais on pourrait parler des accents régionaux, en français. L'accès au métier de journaliste, c'est des discriminations qu'on peut mesurer. Et bon, bah, si on les transfère à la machine... <rire> les mais Tout à fait. Juste, euh, en, en 19, la France avait été pionnière dans l'adoption la, d'une législation sur l'informatique et les libertés. C'était le terme de l'intitulé de la, la loi de 78 mm -hmm. Et cette loi était assez précurseuse, puisque je crois que c'est son article 2, mais je ne suis pas sûre, qui disposait que jamais une décision judiciaire ou administrative ne pouvait être fondée uniquement sur, sur l'utilisation d'outils numériques, pourrait-on dire, aujourd'hui. C'est-à-dire que la loi imposait bien le fait qu'il y ait une individualisation grâce à une intervention humaine qui empêchait l'automaticité de, la, de la décision. C'est ce qui fait, par exemple, que les, les décisions d'affectation grâce à l'ancien logiciel qui a été remplacé par Parcoursup euh, ont, été, ont pu être annulées par les tribunaux parce qu'elles étaient produites par, euh, les, les, automatiquement par les, le logiciel du ministère de l'Éducation nationale. Et donc... Il y a cette dimension d'intervention humaine qui est très importante, même si souvent, effectivement, l'intervention humaine et l'intervention numérique vont dans le même sens que celui de, la, du renforcement d'un certain nombre de biais de, de pensée.